Bonjour, bonjour, bonjour, la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Ce direct, partagez dans tous les groupes. Voilà. Et vous savez, Mamadi Dumbuya, c'est quelqu'un qui se cache, qui a peur. Voilà. Vous savez, son voyage en Sierra Leone, je vous avais informé là-dessus. Ses voyages au Mali. Parce que qu'il sait que lui-même, il n'est pas présent de la République, c'est un bandit. Donc. Il est en train de préparer ce voyage en Arabie Saoudite. Nous sommes déjà au courant de tout. les dispositifs du côté de l'Arabie Saoudite, de Conakry, Mamadi Doumbouya, nous sommes déjà au courant. Je t'ai dit, tu ne peux rien faire dans ce pays-là sans que nous le sachions. Et nous-mêmes, on te souhaite bon voyage. Tu as trop péché. Actuellement, il faut aller te repentir. <rire> Il faut sortir, tu vas aller te répentir. Maman dit Il faut prendre l'avion poisson que tu as donné aux Guinéens. Monte dans l'avion là, tu vas aller. Vous n'allez rien faire sans que nous ne sachions. Donc, il est temps pourtant d'aller te répentir. Il faut aller, tu vas te répentir. Va. Parce que tu voulais te cacher. Mais au tu es oui, bon, les gens vont dire, hey, non, il est parti, le truc de Cancan, là, voilà, il va aller, et on prépare quelque chose du côté de Cancan. et hey, ton voyage, on est au courant, Mamadi. On est au courant de ton voyage pour l'Arabie Saoudite, pour aller faire Oumoura. Comment toi, tu te dis que tu es le présent d'un pays. Tu n'oses pas dire à ta population tes déplacements, ce que tu dois faire. Lorsque le président Fakonde devait se rendre en Arabie Saoudite, c'était dit à la télévision nationale. Le président Fakonde se déplace pour tel, tel, euh, pour ce pays. Mais toi, tu te caches. Tu te caches. Yeah. Tu te caches. Ma soeur là le son est bon. Si tu, il faut régler ton téléphone, tu sors dedans, tu rentres encore. Parce que ils ont mis un système pour brouiller nos directs et faire beaucoup de choses. Donc, le sang est bon, il y a plus de 200 personnes. Ce que vous avez à faire, c'est de sortir du direct et revenir. Voilà. C'est tout le système de la Guinée que les bandits, ils ont pris des Israéliens, des Indiens, pour brouiller Facebook, les lives et beaucoup de choses. Ils ont réduit le débit de connexion parce qu'ils ont peur des activistes sur les réseaux sociaux. Les médias sont dans leur poche. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, même les lives des stars, les pages ne sont même pas monétisées et rien par rapport au pays limitrophe. Donc, ça fait partie. Quand vous êtes dans un live, vous avez du mal à écouter. Sortez et essayez de rentrer encore. C'est ça. Donc, euh, la famille Mamadi Dumbuya, le bandit veut se cacher pour aller faire Oumura. Mais <rire> sa sécurité, c'est ce qui l'inquiète. Il est comme ça. Je vais partir. Ou bien je vais rester. Maman dit, il faut partir. C'est tout ce que nous on te demande. Il faut partir. Tu as trop péché. L'année passée, tu n'as pas été. Présent, il faut Lui, il partait chaque année. <rire> Son gouvernement, ceci partait. Il ne se reprochait de rien. Toi, tu étais là pour assurer la sécurité. Tu as, pourquoi tu as peur de partir Il faut aller faire Omra. Tu es jeune. Va. Tu, vas, tu as trahi. Va demander le pardon. Tu as fait du mal, tu as tué le 5 septembre. Va te répentir, Mamadi Dumbuya. Va, tu vas aller. Là, il m'a dit. Tu sais, depuis l'enfance, ton homonyme, on t'appelle là, il m'a dit. Là, il m'a dit. Là, il m'a dit. Maintenant, là, moi-même, je t'ai dit là, il m'a dit. Il faut aller maintenant, on va t'appeler vrai là, il m'a dit. Il ne faut pas avoir peur, il faut partir. Ah. Tu voulais te cacher. Non, quand on est président, quand on se dit président d'une république, là, on ne se cache pas pour voyager, pour aller à la Mecque. Tous les présidents, leur voyage, c'est annoncé. Alors, moi, le général, je vais annoncer. Mais il ne faut pas avoir peur de. Ah uh -huh. Ok, toi, Fassine Bangoura. Toi, tu es, tu, es, tu es bloqué sur cette page. Banni même. Donc, on t'encourage te, d'aller. Maintenant, tout le monde va t'appeler. Là, il m'a dit. Même Salourette, il dit là, il m'a dit. Donc, il faut partir. Il ne faut pas avoir peur de faut pas avoir peur. La sécurité est assurée. C'est l'armée guinéenne qui t'a fédéré. L'armée guinéenne, ce sont eux qui t'ont fédéré. C'est pas ce que tu as dit devant tout le monde. Et le peuple de Guinée, tu dis que tu es le sauveur. Voilà. Un sauveur. Donc, tu es l'aimé de, la, de, de la majorité. Donc, il ne faut même pas avoir peur. Là, il m'a dit, va, tu vas aller te repentir. Toi-même, tu sais que tu as tué. Tu sais que tu as trahi. Tu le sais déjà. Tu sais que tout ce que tu as fait, c'est mauvais. Ahan. Tes amis sont en train de voler tes, tes amis Tu ne les as pas poursuivis Tu es en train de humilier des personnalités Donc maman dit pardon pardon. Va tu vas aller te répentir va. Tu vas, toi même tu demandes aux imams De faire des prières pour toi ah. Comment toi même tu ne veux pas prier pour toi même Va la mec, tu vas prier Tu as décidé il ne faut pas avoir peur Maman dit Va tu vas aller faire ton numéro Cette fois ci tu vas demander Pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, le mal que tu as fait, voilà que Allah te pardonne. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire ta place. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire ta place. Là il m'a dit. C'est toi-même. Tu vas aller, tu vas demander pardon. Donc, prends l'avion, tu vas partir. Tu as dit devant tout le monde, non Tu dis que c'est l'armée, on t'a choisi, non? On t'a mis à la tête. C'est pas ce que tu as dit aux gens. Alors, toi tu as peur de quoi Tu es avec l'armée, tu as peur de quoi La majorité de l'armée d'après toi-même. Donc tu as peur d'aller pourquoi? Pourquoi vous ne pouvez pas faire des annonces officielles pour dire aux Guinéens que non, le Poutis, Mamadi doit partir en Arabie Saoudite. Pourquoi tu ne peux pas le faire Pourquoi tu as peur de quoi Toi-même, tu sais que non, les gens ne t'aiment pas. Tu es contesté. Tu veux te cacher pour aller prier. Qu'est-ce que toi, tu vas aller dire Tu vas aller au Mourala. Mamadi, dit, dis-moi, tu vas aller dire quoi Non, dis, dis tu vas dire quoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, lui-même, il nous demande d'être reconnaissant envers nos bienfaiteurs. Maman dit, toi, tu as été reconnaissant envers qui Avec qui Dis-nous, Maman dit. Tu vas, aller, tu vas aller dire à quoi, à Dieu Le 5 septembre, tu as tué les gens là, pourquoi Dis, tu vas aller dire quoi à Allah Subhanahu wa Ta'ala Il y a eu des élections pour le président Fakonde. Toi, Maman dit, tu vas le dire, Oumura tu vas le dire quoi, Maman dit c'est ce que je veux savoir. Ton Oumoura, là, tu vas aller dire quoi à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu seras devant la Kaaba, tu vas dire quoi toi Et Allah, j'ai tué les gens. Allah, j'ai trahi celui qui, qui m'a rendu fort. C'est ce que tu vas aller dire non uh -huh. Maman dit, toi tu n'as pas été élu. Ça te fait une année et demie. Tu es en train de tout gâter dans le pays. Maman dit, tu vas aller dire quoi dans Oumoura C'est ce que nous on veut savoir Moi même, quand, bon, tu as vu mes services de renseignement Vous êtes toujours étonné comment le général est au courant de ce voyage là Parce que moi même, seul même je me suis assis J'ai dit, dit maman dit, tu vas aller dire quoi dans Oumoura là Tu vas aller pour dire quoi à Allah subhanahu wa ta'ala Pour te pardonner Quoi Maman dit, il faut nous dire Il faut nous dire ça, tu vas nous dire ça ton umbra, là, c'est pour aller dire quoi, Mamadi Il faut dire aux Guinéens. Tu es en train de humilier des gens. Les cellules tu les as humiliés, les faire sortir des personnalités. Toi-même, tu es dans le domaine de l'État. Tu, tu as acheté la maison du frère de feu Ahmed Sekoutouré à 3 millions de dollars, presque 30 milliards de francs guinéens à la minière au bord de la mer. Vous savez, j'avais parlé de ça ici il y a longtemps. Moi, c'est pourquoi je vous ai dit moi je, suis, moi, je suis toujours en avance par rapport aux médias. Je vous ai toujours dit ça. Je vous avais parlé de l'achat de ce terrain à la famille de feu à Maitsé à 3 millions de dollars. Maintenant, vous avez vu, les médias sont en train de parler. Moi, je vous ai dit le général 5 étoiles, moi, je suis déjà en avance. Quand c'est info... Moi, je suis déjà en avance. Maintenant, vous voyez, les médias sont en train de relayer ça maintenant. Toi, tu vas aller dire quoi Tu as humilié des personnalités. Toi, tu as pris l'argent ou 3 millions de dollars. 3 millions de dollars. Toi, tu as pris ça où pour acheter ce terrain Et tu vas aller dire quoi Tu vas aller dire quoi Dans ton Oumra, tu vas aller dire quoi À Allah Subhanahu wa Ta'ala, pour te pardonner pourquoi, Mamadi. Dit. On t'a parlé, mais tu ne n'écoutes pas. Tu penses que c'est la force, tu penses que Fanka le koulouké cool là. Donc il ne faut même pas te cacher. Si tu sais que le peuple de Guinée, l'armée guinéenne là, ce sont eux qui t'ont fédéré, ce sont eux qui t'ont choisi à la tête de, de ce pays. Alors, pourquoi tu as peur Pourquoi tu te caches il faut partir. Il faut annoncer officiellement. Je vais pour une semaine ou quatre jours en Arabie Saoudite faire Oumoura. C'est fini. Mais tu ne peux pas te cacher pour aller en Arabie Saoudite. Non, non, non, non. Tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas te cacher pour aller. Il faut qu'on dise ça aux Guinéens. Voilà. Tu prépares un voyage en Arabie Saoudite, aller faire Oumoura. Toi-même, tu vois que rien ne va pour toi. Toi-même tu vois que c'est de la malédiction, toi-même tu vois que tu ne dors plus maintenant, il faut aller te répentir. Donc toi-même tu as compris que tu n'arrives plus à dormir. Hake. Tellement que Hake fankakabo. Eh Mamadi, Jamfa Hake Mamadi, hacker de la trahison, c'est pas bon, Mamadi. Quand tu trahis quelqu'un, quelqu'un qui fait tout pour toi, qui te fait du bien, tu le trahis. <sant au holduber> tu vois que tu as tout, tu as l'argent, mais tu n'es pas heureux. Tant que la personne ne te pardonne pas, mama dit, tant que cette personne ne te pardonne pas, Wallah, tu n'auras pas le bonheur. Tu as tout, tu as des montres de 400 000. Tu commandes, tu dis, faites ça. Mais au fond de toi, tu n'es même pas heureux. C'est ce qui est sur toi. La trahison. C'est ce qui te travaille dans la tête. Tu n'es pas tranquille. Tu as peur. Mama dit, la trahison, c'est toujours comme ça là. quand tu fais, si tu étais venu par la voie des élections où le président Alpha Condé était décédé, toi tu venais prendre le pouvoir, tu allais avoir la conscience tranquille, mais toi-même, tu sais ce que tu as fait. Tu ne peux rien faire de mieux que le président Alpha Condé. Tu le sais bien. Tu ne peux rien apporter à la Guinée économiquement par rapport au président Alpha Condé. Il te tu sais fausse lesquels là. Tu sais que tu n'es qu'un simple traite. Yep. Yeah. Donc, quand tu trompes les gens, quand tu mens, Allah Subhanahu wa Ta'ala n'aime pas ça. Maman dit, c'est ce qui est sur toi, je t'ai dit. Si tu vois que tu n'es pas heureux, si tu vois que toi-même, tu, tu demandes aux imams de prier pour toi. Hé! Hey, ce pas les prières-là qui vont enlever la faim dans le ventre des gens. Ce n'est pas les prières-là qui vont donner l'emploi. C'est parce si toi, tu étais vraiment sérieux, tu étais la personne capable, on ne serait pas dans tout ça. Mais, Maman dit, tu n'es pas la bonne personne. le Tu vas tourner, tourner, tourner. Tu vas tout faire, maman dit. Le péché là, ça va te rattraper. Ha ça va te rattraper. Parce que ce que tu as fait, toi-même tu t'assois, tu le sais. Sans que les autres, tous ceux qui parlent là oh non, c'est toi, le sauveur. Sauveur de quoi? Tous ces gens là, c'est juste pour bouffer avec toi. Tous ces gens là, c'est des postes qu'ils cherchent. Sinon, toi-même, tu sais au fond ce que tu as fait. Tu as fait le mal, Mamadi. Toi-même, tu sais que tu es malfaiteur. Et tu sais chez Allah Subhanahu wa Ta'ala, le prix des traites, c'est quoi Donc, arrête de nous distraire, arrête de nous fatiguer. La solution, c'est toi qui dois dégager. Tu as détruit ce pays. L'affaire de drogue aujourd'hui, Mamadi. Regarde le pays aujourd'hui. Toi-même, tu fais partie. Tu fais partie dans l'affaire de ce réseau de drogue, Mamadi. Toi-même, tu es un narco, Mamadi. Si d'abord le patron, le chef est un narco, mais qui a peur d'envoyer la drogue dans le pays Toi-même, tu es un narco, Mamadi. Tu vas ça veut dire essayer de tromper les gens, humilier des gens. Mamadi, je t'ai dit, hey, si tu veux, il faut, prend... faut, les... faut ramasser tous les imams de Conakry. Vous allez partir pour ton Umrah. Mais Mamadi, ça ne marchera pas pour toi. Tu as, tu as fait venir des Karamoko un peu partout, du Niger, Mauritanie, un peu partout, Sierra Leone, à travers le monde, pour venir prier pour toi, des Indiens, tout pour que ça puisse marcher. Mamadi, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas pour toi, Mamadi. Parce que mon nom, tu n'es pas quelqu'un de bien, Mamadi Tu es tu, tu es en train tu trompes les gens. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas le tromper. Alors toi, tu vas aller t'arrêter euh, devant la Kaaba pour, pour faire ton umra, Pour dire quoi à Allah subhanahu wa ta'ala Au fond de toi-même, tu es sale. Tu es pourri. Tu ne dis pas la vérité au peuple de Guinée. Tu as trahi ton bienfaiteur, Mamadi. Allah va te pardonner sur quoi Dis-nous. Tu es narco. Tu es criminel. Tu as tué dans ta vie. Hein tu es en train de détruire le pays. Tu es en train de humilier les gens. Vous êtes en train de faire disparaître les gens. Les dianés. Les euh, petits, petits Diané, Kouyati, Souma, euh, Kabinet Traoré tout leur groupe de forces spéciales Quelqu'un que tu t'es servi, les alias pour faire le coup d'état. Tous ces gens. Maman dit, toi comment est-ce qu'on peut te pardonner? C'est-à-dire, ingratitude pro max. Toi, tu vas aller demander quoi à Allah subhanahu Quel pardon tu vas aller demander à Dieu? Dis-nous. Tu vas aller demander quoi? Dans ton umura là, qu'est-ce que toi tu vas demander? Que Dieu fasse quoi pour toi? Dis-nous. Maman dit. Hein? Et tu continues sur ça encore Au moins on se répentit Quand on dit on a arrêté On va demander pardon On dit Allah, Cette fois j'ai décidé vraiment De me répentir Allah pardonne moi Pour mes erreurs du passé Tout ce que tu as fait Mais toi tu continues sur ça Tu es en train de humilier les gens qu Tes bandits sont en train de voler Toi même tu es en train de voler Quelle répentie toi tu vas aller faire dans ton Umura là, dis-nous. Tu vas aller te repentir. tu vas aller encore tromper Dieu. Dieu voit tout ce que tu fais. Tu vas aller encore, tu vas tromper Dieu. Tu as trompé ton, ton bienfaiteur, le président Fakonde. Tu as trompé ton, ton, ton frère, ton ami, Alia. Tu as trompé Namouri. Tu as trompé même ton grand Idi Amin. Tu as trompé tout le peuple de Guinée. L'opposition, elle a Sidi Atouré. Tout le monde, la jeunesse guinéenne, les jeunes de l'Axe, tu disais que le recrutement militaire, tu allais commencer par ces gens. Que tu allais donner 15 000 emplois en 3 ans, Mamadi Doumbouya. Tu vas aller tromper qui encore <rire> ton umura là, Wallah, je ne vois pas de solution. Wallah, ton umura, quand tu vas aller faire Oumra, tu vas aller dire quoi à Dieu, Mamadi Doumbouya. C'est ça que je veux savoir. Tu vas aller demander quoi, à toi, Mamadi Doumbouya, tu vas aller dire quoi à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que je veux savoir. Ou si tu vas arrêter, tu vas remettre le pouvoir du Président Alpha Condé, Là, tu peux aller te répentir. Arriver en Arabie Saoudite, tu fais, tu dis, ah, donner le pouvoir au Président Alpha je me suis trompé. Là, il n'y a pas de problème. Ou toi-même, tu arrêtes, complètement. Parce que tu ne vas pas arrêter. Tu, vas, tu, tu ne feras que mentir. Ton umoura n'a pas de sens, maman dit. Ton umoura n'a pas de sens. Même le mois de Ramadan, là, tu as fait quel sacrifice Le Président Alpha Les imams. Ce qu'il faisait pour les imams, chaque vendredi, qui n'a rien à voir avec le mois de Ramadan. Sans parler du mois de Ramadan. Même les travailleurs. Donc, euh, mama dit il faut arrêter. Mama dit il faut arrêter. Athéna ben Ali, bro ça ne va pas marcher pour toi. Ça ne va pas marcher, mama dit Quoi que tu fasses, ça ne va pas marcher. Aujourd'hui, c'est le docteur Kassouri, le docteur Diané, les Damaro. Tous ceux qui t'ont grandi, qui ont fait de toi quelqu'un. Toi, tu es en train de les humilier. Que Allah subhanahu wa ta'ala va avoir pitié de toi. Wallah, Allah, Ala Allah le Dieu n'a pas dit de faire le mal. Il dit il faut faire le bien. Il faut être reconnaissant envers vos bienfaiteurs. C'est ce que Allah nous a recommandé. Mamadé, qu'est-ce que toi tu fais de bien Tu vas aller te tromper toi-même. Je t'ai dit, tu vas aller te tromper toi-même. Ton umura là, ça ne va rien te servir. Rien. Il a umura Zéro. Tu le sais toi-même. Où sont les corps des victimes du 5 septembre où sont, ces où sont ces corps, Mamadi Les gens qui sont morts le 5 septembre, ils sont où Ils sont morts pourquoi Mamadi, tu vas aller dire quoi Où est-ce que le Coran dit Il est tous là, quoi. C'est que le Saint-Coran. Recommande, tu ne fais, tu n'appliques pas, Mamadi. dit. Tu fais ce que toi-même tu veux. Shaitan, il dans le coca, et toi tu vas te lever comme ça, que je vais faire de la manière que tu vas t'arrêter dans les mosquées, que toi tu es croyant. C'est comme ça aussi tu vas aller t'arrêter, hein, devant la Kaaba, que toi tu vas demander pardon à Allah, que actuellement rien ne va, consciencieusement tu as mal. C'est pourquoi il y a de ces Russes, il y a, il y a de ces riches qui se suicident, Mamadi. dit, parce que la manière dont ils ont eu l'argent. D'autres, des trucs sataniques. Après, maintenant, tout ça, ça les revient. Dans ta conscience, ta conscience te frappe. Ta conscience te frappe, on m'a dit. C'est pareil, comme tes gars. Moi, quand on m'appelle comme ça, on me dit, « Ah, Damaro, toi aussi, la politique, c'est l'intérêt. C'est rentrer, c'est sorti. Ah, on va te donner ce montant-là. » Moi-même, quand je m'assois, je dis, « Ok, je vais prendre cet argent-là. Ma conscience, ma conscience va me frapper. » Les gens m'ont vu ici sur les réseaux sociaux. Au début, présent Alpha Condé. Le RPG, ainsi de suite. Oui, avec le temps, j'ai dit, oui, il faut mettre l'intérêt de la Guinée devant. Moi, encore moi, Damaro, je vais prendre l'argent avec tes gars. Je vais venir dire quoi aux gens Ça dit, ils vont m'insulter. Ils vont dire, non, mais le petit là, c'est une traite. Le jeune Damaro là, est traite. Le jeune Konyaké là, est traite. Elle dit, je M'a dit, moi j'ai pensé à ça. Sinon, je pouvais prendre l'argent de tes gars là, me taire, mais l'argent là, qu'est-ce que je pouvais faire dans ça? Je sais que vous, vous avez tué. C'est l'argent que vous avez Vous avez pris l'argent là dans le sang pour me donner, pour me faire taire. J'ai eu l'argent là comment Demain ils vont me demander comment de me taire sur le mensonge. De me taire sur le mensonge. Donc m dit, c'est un peu cela. Il a Kodjou, c'est ce qui est sur toi aujourd'hui. Tu n'arrives pas à dormir. Même ta maman, elle te dit, fais quelque chose, tu refuses. Parce que tu ne penses qu'à toi. La ville militarisée, ta maman, elle n'est même pas heureuse. Ta maman n'est pas heureuse. Parce que c'est elle qui habite avec ces gens. Elle n'est pas heureuse à Conakry. Elle est heureuse à Cancan. Elle est heureuse à Cancan. Elle n'était pas au courant du coup d'état. Quand il y a eu le coup d'état, elle a piqué crise. Quand ils ont dit que c'est toi qui as humilié le président Condé, elle a piqué crise. C'est les proches maintenant qui ont commencé à parler. Il ne faut pas faire ça à ton enfant. Voilà, le mal est déjà fait. Ta maman elle-même, regarde le visage de ta maman. Elle n'est jamais heureuse, maman dit. Ta propre maman, elle n'est pas heureuse. Parce qu'elle sait. Elle est RPC. Elle s'est battue. Elle a eu confiance au président Condé. Et toi tu t'es levé pour humilier la personne, même ta propre maman. Regarde toutes les vidéos. Quand on voit les autres mamans, leurs enfants, au pouvoir, on voit le sourire, la joie, la manière dont ceux-ci sont venus. Mais maman dit, regarde Adia Mandjura. Je ne l'avais pas. Mais regardez Adia Mandjura. Elle est toujours le visage serré. Elle ne fait que prier. et..." C'est tout ce qu'elle est en train de prier. Parce que le mal que tu as fait, Mamadi, tu n'es pas le plus béni. Ce pays-là. Et qu'a donné, t'as donné mes Mamadi. Donc ton Umura, c'est zéro. Il faut partir. Il faut partir. Tu vas aller faire ton Umura. Donc, la famille, c'est l'info partagée dans tous les groupes. Le putiste narco, il a peur. Il voulait, il veut se cacher, faire ce voyage en secret. Aller faire son Umura. On m'a dit, nous, on va annoncer, il faut partir. Voilà. En tout cas, moi, je t'ai déjà donné des conseils. Ton Umura n'a pas de sens. Non, non. Si c'est ta fin qui est là, ava Si tu vas aller pour ne pas revenir, à l'Yamdoulilaye. Ça aussi, c'est bon. Si c'est pour aller, tu ne vas plus revenir encore faire les bêtises là. Là, c'est bon. Là, tu restes là-bas. Tu t'es tu repenti pour de bon. Tu dis le mal que ça a Allah maintenant de décider. Mais si c'est pour aller encore, mentir encore à Allah subhanahu wa ta'ala, pour venir encore, humilier les gens, continuer à fatiguer des gens, ton Umura n'a pas de sens. Tu as fait venir des féticheurs. Tu as fait autant de choses. Tu vois que la situation ne fait que s'empirer seulement. Donc quel genre de Umura, toi, tu vas aller faire tu as humilié, il y a des gens qui piquent des crises aujourd'hui, des commandants, des colonels, des gens qui ont servi ce pays dignement. Dit, toi, tu n'as rien foutu. Tous ces gens-là meurent de crise aujourd'hui. Même leur argent de passion, ils ne l'ont pas. À cause de toi, il y a d'autres qui ont perdu leur femme aujourd'hui. À cause de toi, mamadie, il y avait des gens, ils menaient une vie aisée. 6 millions, 7 millions. Je suis venu à l'intérêt Commandant de l'Oukoum. Je suis venu à Parce que même 5 francs, même acheter un sac de riz. Il y a des gens qui. Eux, ils avaient 5, 5 sacs de riz. 6 sacs de riz. Tu es venu. Paf. Ces gens-là n'avaient même pas atteint l'âge de la retraite. Tu es à tous. Al-Bessine. Al-Beidanka d'Ankala Maman dit. Il est que toi, il est sur le Et Allah adanka Dimina. Parce que. Alma, ils n'ont pas atteint l'âge de la retraite. La manière dont ils sont partis. Tu penses que Allah peut avoir pitié de toi, Mamadi? En cas le faut. Jusqu'à présent, c'est que présent, présent il Hante Amidan Kafanaba. Hante Amidan Kafanaba. Na Naki danka kun fa yakun. Présent il va le danka. Masaya koli. Masale, masale, masale présent il Ika mikala. Na le ki danka. Na manu maliki lenye. Ika ikamike Abra dit Alam, ouah, l'ouah, y'a fayakoun, irai. Jusqu'à présent, je me dis, c'est le président Fakone, jusqu'à présent, il t'a pas encore maudit, maman dit. Si lui, il t'a pas fait du bien, et que ce que toi, tu as fait, jusqu'à présent, le président Fakone, jusqu'à présent, à Maroc, à Maroc, à Braw, à Lolo, a maoké, fou naba. Abra, ou kla, il dit la koula baï. Ani Et quand tu m'as dit, Dadis donc, du y'a été, tu m'as tu as vu? Toumba, quand il s'est vu trahi par les dadis, il allait à Koundara. On dit qu'il était au bord de la mer. C'est toujours comme ça. Quand tu vas t'asseoir pour méditer, pour dire, ah, moi je me suis battu pour la personne. Pour que ce dernier soit notre leader. Et c'est ce qu'il me récompense. Je laisse pour moi à Dieu. On a vu comment dadis, dadis baniamka. Toumba est sorti indemne. Et aujourd'hui, tout le monde parle de Toumba. Donc, on le Toi et le président Fakonde. tout ce que les gens racontent de bobards, c'est des opportunistes. Sinon, si c'est question de la vérité, il m'a dit. Donc, on il est Il est président m'a dit, il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là c'est présent le qu'on est à can donc euh, y a ce souffle là -oui. y a ce souffle là -oui. tout ça c'est zéro donc euh, la famille